Là en est-on 16 systèmes désactivés jusqu'ici. Les emplacements semblent aléatoires. J'essaie de les empêcher d'accéder au système principal. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Elle connaît le fonctionnement du système mieux... mieux que personne. Docteur Alsay. John. Quel est le plan Le plan Essayer de survivre. Une fois de plus. Le message de Cortana s'est répandu dans toute la galaxie. La plupart des IA conscientes se sont ralliées à elle. Contre nous. Oui. Enfin, peut-être pas vous. Dites-moi, John, quelle est la dernière chose qu'elle vous ait dite Elle a dit... au revoir. Au revoir. Ces mots me hantent. Presque quatre mois se sont écoulés depuis l'attaque de Cortana. Depuis, nous n'avons pas arrêté de bouger pour essayer de garder une longueur d'avance sur elle. Tous les plans que nous pouvons faire sont risqués. Celui-ci... Au revoir. Il faut la détruire. En énonçant ces mots, en élaborant ce plan, une question me vient. John en est-il capable Puis-je... Pouvons-nous compter sur lui pour aller jusqu'au bout Pour tuer son ami Nous approchons de Rich, Dr. Halsey. Et l'équipe bleue Pareil. Vous venez dire au revoir Non. Dites au Major de me faire son rapport quand il aura terminé sa mission. Il vous en a fallu du temps il y a eu de la résistance. On m'a dit. Laissez-moi vous regarder, John. Les Spartans sont ma plus grande réussite. Vous le comprenez Tout va bien, Docteur Elsay. Ça dépend de la personne à qui vous demandez. La mission est un succès Oui. Bien. Ça ne va pas être facile, John. Mais nous n'avons pas d'autre choix. ressemble très pour très. Si vous le dites, il y a autre chose. Une innocence venant d'un temps où tout était plus simple. Est-ce qu'elle me connaît Non. C'est une page blanche. Aucun souvenir. Aucun passé. Son noyau est presque prêt. Ensuite, ce sera à vous deux de jouer. L'arme la neutralisera. Vous, vous récupérerez Cortana et vous la ramènerez ici. Où elle sera exécutée. Supprimée. Nous sommes en guerre, Major. Si vous ne pensez pas en être capable, vous pouvez annoncer. Je suis sûr que le Spartan Lock est disponible. Ce ne sera pas nécessaire. Bien. Demain sera un test pour nous tous. Dans combien de temps aura-t-on l'arme 37 minutes 52 secondes, Capitaine Lasky. Et on ne peut pas l'avoir plus vite C'est à elle qu'il faut le demander, monsieur. En effet. La flotte d'escorte est en position Oui, nous avons six frégates Mulsan dans le groupe de front paré à partir. Bien reçu. Faites-les partir à vitesse maximale. On ne devrait pas être loin. J'aime pas attendre. Nous sommes vulnérables ici. Rapport du capitaine INF-101 à Oro daté Cryptage Lambda Ki Alpha. J'ai parlé au commandant Palmer, qui m'a assuré que notre contingent de Spartan est prêt à partir. Le commandant Sarpong en a fait de même avec nos divisions d'infanterie et ASCO. Le Spartan Locke a déjà engagé les phases suivantes de l'opération percée, mais je me demande à chaque nouvelle sortie jusqu'où ira notre chance. Et maintenant, voici mon moment préféré de la journée. Le débriefing avec le docteur Alcée. Cette femme est incontestablement brillante. Mais le prix à payer augmente chaque jour un peu plus. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer seul, docteur Alcet Si tout le monde fait correctement son travail, John ne sera pas seul, capitaine. Je doute de l'intérêt de le séparer du reste de l'équipe bleue. Ça ne faisait pas partie du plan. Le plan a changé. De plus, j'ai autre chose en tête pour l'équipe bleue. Moi aussi c'est pourquoi nous avons profité de sa disponibilité inattendue pour l'envoyer ailleurs. Je ne me rappelle pas avoir validé la réaffectation de nos meilleurs Spartans, de mes meilleurs Spartans, pour une opération dont on ne m'a même pas tenu informé. Le plan a changé, docteur. Major, merci d'être venu. Suivez-moi. Nous y sommes. Quand Alcè nous donnera le feu vert, nous nous poserons sur l'anneau et vous... Eh bien, vous ferez votre boulot. Comme toujours. Et vous croyez au plan de Halsey Monsieur, nous captons des signaux inhabituels autour du... C'est une attaque. Collision multiple. Les gardiens Ça m'étonnerait. Capitaine Lasky, la coque est compromise. En plusieurs points. L'ennemi nous aborde. Monsieur, on signale des groupes d'assaut paria, en grand nombre. Des paria Qu'est-ce qu'ils font ici Ils font une erreur... Moi, tout de suite un rapport. On dénombre trois impacts majeurs. Pardon, quatre impacts directs à la coque, monsieur. Trois à tribord, un à bâbord. Moteurs principaux à l'arrêt. Où en est l'intrusion ennemie Difficile à dire, monsieur. Partant du principe qu'on a peu de temps. L'arme est-elle prête Pratiquement. On en a encore. Il n'y a pas de pratiquement qui tienne. C'est maintenant ou jamais. Lancez le déploiement, vite. J'allais vous dire la même chose. Monsieur, les forces paria approchent. Un groupe de têtes, mais bien armés. Major, vous pensez qu'on peut s'en sortir sain et sauf Nous y arriverons. Capitaine Lusky, ici FFG 525, vous me recevez. Je m'en reçois, 525, au rapport. Monsieur, on s'est fait piéger. Les parias nous attendaient. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de leur nombre À combien de vaisseaux avons-nous affaire Ils débarquent des unités d'occupation par centaines. Les barrières ne s'intéressent pas seulement à nous. C'est une invasion Ça ne doit plus être très loin. Le hangar est devant nous. Major, on a deux emplumés à 10h. Si vous pouvez me couvrir, je m'occuperai d'eux avec plaisir. Joli tir, soldat. Major, des Spartans sont coincés de l'autre côté. Allons les aider. Compris. Y'a trop de tirs ennemis, Capitaine Debout, Marine. J'ai vu le Major faire tout un tas de choses au fil des ans. Et laissez-moi vous dire une chose. Il n'est pas du genre à échouer. Major, merci du coup de main. Spartan Griffin, équipe Taurus. Content de voir que vous avez survécu à Rich. On doit escorter le Capitaine jusqu'au hangar. Un coup de main Bien sûr, mais je vous préviens. Le hangar grouille de paria. Alors on les élimine. Vous avez entendu le major, Torus? Le hangar est droit devant. Allez, on y va Major, les parias envahissent le hangar. Il faut qu'on évacue, vite Griffin, amenez capitaine à une navette. Vite. Et vous alors Je vais les retenir. Comme d'habitude. Éclatez-les, 117. Dorus, Les on dirait qu'on a un vaisseau disponible à 80 mètres à 9 heures. Capitaine, il va falloir faire vite. C'est gentil à vous de me prévenir, Spartan. Mais je suis pas né de la dernière pluie, vous savez. Certes, monsieur. Mais j'ai fait une promesse au major. Je comprends. Allez-y, je vous suis, Spartan Griffin. Encore 40 mètres. À droite. Joli tir, capitaine. Ah, J'ai de l'entraînement. Bien, voici votre vaisseau. On va vous sortir d'ici. Bon, vaisseau, il y a suffisamment de place et je ne vais pas vous laisser là. On a encore des affaires à régler ici, monsieur. Mais on vous rejoindra sur l'anneau, c'est promis. Tenez votre promesse, Bartan. Bonne chance. à tout l'équipage. L'Infinity est en perdition. Le personnel restant doit évacuer pour rejoindre la surface. Le point de rendez-vous va vous être communiqué. Quoi qu'il arrive, nous devons absolument nous assurer que nous... Ici le soignant de combat, Lucas Browning. Si vous trouvez ceci, il faut que vous compreniez. Ils m'ont forcé à le manipuler. Quoi que ce soit... Ils l'ont exhumé de, de, de ce qui se trouve en dessous. Et quand il s'est ouvert, mon dieu, c'était incroyable. J'avais jamais rien vu de tel. Vous devez me croire, j'y suis pour rien. Ils appellent ça un kilix. Pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû rester où c'était. Les élites, les rapaces, même les brutes semblaient terrifiés par ce qu'ils contenaient. Leur chef, Escarum, observait pendant qu'ils maintenaient mes mains contre cette chose. Ils ont dit que seul un humain pouvait l'ouvrir. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ils ont posé mes mains contre sa surface. C'était froid. Si froid que c'en était douloureux. Je les ai suppliés d'arrêter, mais. Ça s'est ouvert. Lentement. Les éléments sont écartés et c'est là que je l'ai vu. Son visage. Oh, mon Dieu. Elle, elle souriait. Elle a dit Je suis l'augure. Tout ce que vous connaissez disparaîtra. Et vous savez ce qu'il a répondu Escarum il a dit. Bien. Qu'est-ce que vous me voulez encore Les humains sont si faciles à briser. Leur chair est molle. Leur esprit... fragile. Tu as rempli ton rôle auprès d'Escarum. Cette chose... Qu'est-ce que c'était Autrefois, mon peuple l'aurait appelé une déesse. Et aujourd'hui C'est une opportunité. Debout, humain. Nous devons savoir ce qu'il y a d'autre dans ton petit crâne. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. En effet, t'as-t-on traité de façon injuste dans cette tour, humaine. En cela, nous ne sommes pas si différents. Je ne connais que trop l'injustice. Être jugé pour des crimes qu'on n'a pas commis. Pitié, Dieu. je veux juste... Silence. Je vais parler. Et tu vas écouter. Depuis combien de temps l'humain est dans cet état, Jack Quelques jours. Leur esprit semble trop faible pour supporter la force de ces mots. Espace clos, Hors d'attente. Toujours là. Ils étaient toujours là. Les seuls. Tu devrais être honoré, humain. La vérité... La libérée apparemment. Payez le prix. Santana est tombée. On ne savait pas. Si ancien. Si lointain. Remuez-le dans ces quartiers. Et l'on n'a pas fini avec lui. Si son esprit tient le choc. 4. 2. 4. 1. 0. 0, 2, 2, 1, 4. Comprends-tu pourquoi c'est nécessaire C'est primates, c'est paria. Nous avons tous deux vu nos mondes être détruits par l'arrogance des Forerunners. fort longtemps. Ils vous ont épargné, pardonné. Ils ne nous ont pas accordé cette chance, car ils ne pouvaient pas nous contrôler. L'humanité était le point culminant de leur plan, Mais les plans changent. Attendez, oh, vous la chair humaine et la peur. Spartan, mon équipe et moi revenions le long de la crête nord quand nous sommes tombés sur un autre avant-poste Baria. Je vous transmets ces coordonnées. Il semble servir à la production ou à la maintenance d'armes. Difficile d'être plus précis. Ce qui est sûr, c'est qu'il est étroitement gardé. La seule façon pour nous d'y faire des dégâts, ce serait avec une escouade de Spartan. Et disons qu'on n'a plus vraiment ce luxe. Avant-poste de communication en vue. C'est clairement la source des ombres radar. Et il est bien défendu. On n'est pas armé pour ça. Tant que cette station est opérationnelle, on n'a nulle part où se cacher sur cette île bien un sac de 12 non Oui, mais on ne peut pas détruire tout l'avant-poste avec une charge. Une seule charge suffira largement. Il faut juste bien la placer sous la tour radio et... Et on les enterrera sous des tonnes de gravats. Pas bête. Je suis content de t'avoir dans mon corps. Selon les données topographiques qu'on a pu rassembler, l'avant-poste Paris a grande d'abolition. Waouh. C'était bon sens de la mise en scène. Semble constituer l'épicentre de leurs activités de ce côté de l'anneau. En juger par le réseau de capteurs qu'ils ont installé, c'est peu étonnant qu'ils aient toujours eu une longueur d'avance sur nous depuis le crash du rêverie. C'est comme ça qu'ils nous rabattent. Ils montent une infrastructure, les capteurs, les tours de communication. Escarum a des yeux partout. Qu'est-ce que tu vois là-haut C'est avant-poste c'est une sorte d'usine de production. Essentiellement du matériel et... Attends. Un convoi blindé arrive par le nord. Dégagez. Allez, laissez passer le chef de guerre. Escarum. Avec un genre de cortège, ils reviennent du site de forage. Minute. Le troisième en partant du fond. C'est une espèce de paria que tu connais Négatif, madame. Ça... c'est nouveau. Les données que j'envoie sont tout ce que je peux obtenir à cette distance. Mais un trou de cette taille doit se voir depuis l'espace. Les parias cherchent quelque chose. Et ce quelque chose doit être sous terre parce qu'ils consacrent beaucoup de ressources à creuser. Mais un truc me chiffonne. Sur Infinity, les rapports de Loni indiquaient que Zeta était différent des autres anneaux, sans plus de précision. Quoi que ce soit, ça doit être ce que cherchent les parias. Quelque chose qui le rend spécial, puissant, dangereux. Ok, il va falloir revoir l'étape 1. Giuseppe, si t'es encore là, j'aurais besoin de ton nom tombé sur un avant-poste de détention paria un peu plus au sud du rêverie. Vu le nombre de vaisseaux de transport, ils ont un paquet de Noga à l'intérieur. Avec mon équipe, eh bien, on a déjà fait des sauvetages, mais rien de cette ampleur. J'ai besoin de toi pour les sortir de là vivants. J'ai besoin des l Jumpers. On commence sérieusement à manquer d'hommes et d'options. Si t'es en vie et que tu peux intervenir, je te revaudrais ça. Encore, je sais... Ajoute ça à ma note. Voilà. C'est la fin. J'ai pas vu de visage amical depuis des semaines. Des mois peut-être. Il y a peut-être des Marines dans ce camp. Si j'arrive pas à les faire sortir, eh bien, j'ai rempli ce Warthog de C-12 jusqu'à la gueule. Envoyez ce message à mon fils, Andrew Valeros. Il vit sur la nouvelle Carthage. Andy, je t'avais dit que je reviendrais. Mais je peux pas tenir ma promesse. Et tu n'imagines même pas à quel point je m'en veux. Et surtout, sache que je t'aime. Trouvez mon fils. Dites-lui que je suis morte en sauvant des vies. Dites-lui de ne jamais perdre espoir. Il y a quatre jours, j'ai parlé à des Marines qui avaient vu les barrières récupérées et démonter du matériel de l'UNSC dans un avant-poste voisin. C'est la première fois que j'entends dire qu'ils font ça. Mais si les barrières sont coincés sur cet anneau tout comme nous, ils manquent sûrement de matières premières et sont obligés de recycler les épaves de l'UNSC. De toute évidence, ils pourront pas fabriquer une apparition utilisable à partir d'un châssis de Warthog. Mais notre équipement pourrait leur être utile, s'ils sont créatifs. Mieux vaut éviter. J'ai réussi à faire un tour complet de l'avant-poste de la falaise. J'ai pu confirmer la présence de technologies Forerunner. Les mêmes artefacts en forme d'anneaux que nous avions vus. Les Paria les étudient. Ils en prélèvent des échantillons et les envoient je ne sais où. Alors pour le savoir, le Spartan, Rosado et moi avons emprunté un transport Paria qui venait de charger. Le pilotage automatique nous emmène loin de la crête, vers un lieu inconnu. que nous saurons où arrivent les échantillons et ce quest veut en faire. Nous vous le dirons. Rosado, vous m'entendez Je n'arrive pas à voir ce qui charge dans les fantômes. Mais j'ai eu confirmation à propos des pics qu'on a détectés. Vous avez raison. C'est Forerunner. Ça explique toute cette sécurité. Bon boulot, Jade. La vraie question n'est donc pas de savoir ce que les parias transportent, mais où ils l'emmènent. Vous allez voir, ce serait plus facile de monter dans ce fantôme que de percer toute cette sécurité. Ça me plaît pas, mais c'est la seule option qu'on ait. C'est... c'est vraiment une mauvaise idée. Oh, vous en faites pas. Dès qu'on est sorti de l'espace aérien paria, je m'empare du fantôme et je reviens vous chercher. Salut, Svaro. Si toi et ton équipe vous êtes chargés de la guérilla contre les convois Paria, Les Spartans Griffin m'ont demandé de te faire suivre cette info. On a noté une augmentation significative du trafic à l'avant-poste Paria de la tranchée. Et par significative, je veux dire énorme. On pense qu'il y a un lien avec le squelette de l'anneau, peut-être pour des recherches. Peut-être qu'Escarum va essayer de leur rafistoler, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, si toi et ton équipe vous voulez frapper les Paria là où ça fait mal, leur convoi s'entassent de l'autre côté de la tranchée et roule au pas. Ce sera du gâteau pour un as comme Covan. La sécurité dans cette partie de l'anneau a été renforcée de plusieurs crans. Ils concentrent leurs efforts sur ce canal. Attendez. C'est la structure que les Marines appellent le squelette. L'anneau met des bouchées doubles pour le réparer. Et C'est comme ça depuis l'explosion il y a plusieurs mois. Euh, attendez Les parias veulent cet anneau. Et ils le veulent intact et opérationnel. On n'a pas le choix, il faut... Oh, c'est pas vrai Attendez